Culture Trad Québec, le balado du Conseil québécois du patrimoine vivant. Faites connaissance avec des porteurs de traditions. Découvrez leur motivation, leur détermination et leur talent. Un balado où s'exprime une diversité de voix et des façons de faire alternatives. Le balado Culture Trad Québec est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Ici Jean-Paul le CQPV a lui aussi un balado. Merci.